Voici Wonder, présentation du mode libre, démonstration. Alors, me voici maintenant dans l'espace du mode libre, alors dans lequel vous allez pouvoir créer vos propres programmations et aller rechercher celles qui ont été enregistrées ou celles que vous aurez téléchargées. Donc, j'ai commencé par vous montrer l'espace Créer nouveau avec le plus pour vous donner un exemple de programmation qui peut être réalisé. Alors, vous voyez tout d'abord le nom de la programmation qui se donne automatiquement en haut, mais que vous pourrez changer à votre gré, à votre guise. J'ai mon dash ici que je peux placer à l'endroit souhaité. En bas, je retrouve toujours ma poubelle et là, il y a mon, mon menu qui vient de disparaître, mais que je peux ramener. Donc, les lumières, sont animation, bouger, spécial et accessoires. Donc, euh, je vais y aller cette fois-ci avec une animation, euh, tiens, je vais y aller avec euh, bouger, je vais demander à Dash de se déplacer de 20 cm, donc vous voyez que les déplacements se font euh, légèrement différemment, mais que c'est très intuitif ici, alors comme ceci, alors là si je veux qu'il le fasse en premier, je dois toujours partir de mon Dash et amener... Au comportement. Alors, je vais ensuite avoir un son. Tiens, un heureux. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Ah, ouais! Voilà. Oui, je vais me connecter à mon dash. Alors, l'application me rappelle que je suis déconnectée. Je vais attacher mon Dash. Et là, euh, vous voyez ici, le, dans la, la connexion, là, il y a des paramètres supplémentaires sur lesquels on peut aller euh, jouer. Alors, comme par exemple, bon, dans le temps, euh, je pourrais dire que je veux que ça se déclenche automatiquement. Ou je pourrais aller avec un nombre de secondes aussi, sur, pour lesquels Dash devra attendre avant de, de démarrer l'action. Donc, euh, moi, je vais y aller avec le, le « immédiatement ». Alors là, on a un petit « y » et je vais terminer euh, tu sais, avec une animation. Ici, « Arrête, s'endormir, roue, oh, dansez à gauche, danser à droite, chercher. » Il y a plusieurs animations qui m'apparaissent différentes de bleu. Ah oh, oui, « Prêtant étourdi Voilà. Alors, J'y vais et cette fois-ci, je vais le mettre encore immédiatement. Voilà. Alors, ça peut être un exemple de programme rapidement réalisé. Alors, par la suite, je vais simplement appuyer sur le bouton marche pour voir Dash. <mérimique> Alors voilà, la programmation a été réalisée.